Chers César, je suis heureux de vous souhaiter un très joyeux Noël à vous, à vos familles, à vos amis, à tous ceux que vous aimez et qui vous sont proches. Je voudrais décliner mes vœux en trois mots, paix, joie et espérance. La paix, nous en avons besoin dans ces temps troublés, que cette paix règne dans nos cœurs parce que Jésus est venu pour nous apporter cette paix. Joie, sa venue dans le monde est pour nous tous une source de joie parce que nous savons que ce qu'il représente, la vie, nous est offerte à chacun. Et enfin aussi, espérance. L'année qui va venir apportera ses lots de bonnes et de mauvaises surprises, mais tant que nous serons ensemble, eh bien nous pouvons toujours espérer dans le meilleur.